Damien est le personnage principal, il, il va être obligé de revenir sur sa, dans sa ville natale parce que son père s'est suicidé, son père qu'il qu détestait pour une raison très simple qui est que c'était un criminel, il a commis un crime très important durant l'adolescence de, de Damien et donc il va revenir sur cette terre pour assister à l'enterrement mais surtout cracher sur la tombe de ce, de ce paternel qu'il qu détestait tant. Voilà, donc Damien qui revient dans, dans, dans sa ville natale euh, pour euh, cracher sur la tombe de son père. De fait, il va retrouver également des lieux, des sensations liées à son adolescence et également Oriane qui est euh, son amour d'enfance et qui, elle, est restée dans cette ville euh, depuis, depuis toujours. Dans cette ville, pardon, pas dans cette île. Depuis toujours. Et euh, il va aussi retrouver un peu de son père à travers... Euh, l'intérieur du bungalow où il habitait et euh, en, fouillant, euh, en fouillant un peu il va également trouver une photo, qui, une photo de, qui était dans la poche du ciré de son père et qui va d'un coup un peu chambouler hein, l'idée chambouler qu'il se faisait de, et de son père et de son adolescence et du temps qui s'est produit entre, entre, entre son adolescence et son retour. Donc un peu, il va devenir un peu comme un bateau qui est malmené pendant une tempête. Lui-même, il va devenir ça. Il va avoir des, des, des certitudes qui vont être ébranlées, qui vont être même noyées par la suite. Et euh, c'est un moyen également de mettre le lecteur dans cette position, c'est-à-dire de lui donner des, des certitudes. Et petit à petit, euh, à travers les, les lignes, les révélations, faire un peu tanguer ces, ces certitudes et, et ces vérités. Qui, ces vérités. Ce, qui était, ce qui était important dans ce roman, donc, qui, le titre, c'est Le Chant du silence. Alors, il fallait vraiment plonger les lecteurs dans cette ambiance silencieuse de non-dit, de, de, de, de vérité cachées de mystère. Et je me suis dit, forcément, je ne peux placer cela que dans une ville portuaire, une ville de marins où les, où les hommes travaillent dur, les pêcheurs travaillent dur. Et sont avares en parole, sauf le soir un peu après le travail, mais sinon c'est un, un, un métier où, où les gens ne parlent pas. Et euh, de, de, de plonger le lecteur dans cette ville hein, silencieuse, alors qu'il y a tant de rancœur, de, de, de, de colère, de, de faux semblants qui, qui sont tues, euh, c'était. Euh, voilà, je me devais, c'était immédiat, je me suis dit un port, des pêcheurs, voilà, tu, mets, tu, mets ton, ton personnage dans ce milieu-là. Ça va tout à fait aller avec le, la, le sens vrai et le sens réel du, du récit. Euh, alors les thrillers, euh, le polar, ou même les romans noirs, comme dans le, le Chant du silence, qui est un roman noir, mais il y a un, un aspect thriller également. Euh, je pense que les écrivains, leur pouvoir, c'est d'avoir la possibilité de jouer avec, les, avec le, le lecteur ou les lectrices. C'est-à-dire de, de créer des histoires, de créer des illusions, pour qu'à la fin du livre, le, la lectrice ou le lecteur se dise Ah, il, il m'a bien eu, j'aurais dû, dû le voir venir ». Et ça, oui, c'est assez commun dans le monde du polar, parce qu'on on peut jouer avec les, une narration euh, sur une année, une narration avec différentes temporalités, des personnages, des, des, des faux-semblants. Donc euh, c'est un terrain de jeu euh, assez fertile pour, pour, pour qui aime manipuler le, le lecteur ou surprendre même le, le lecteur ou la lectrice à la dernière page.